On a fait un périmètre de toutes les fonctionnalités et vous avez vu que tout ceci est accessible à mode web. Il y a des éléments euh, qu'on a beaucoup travaillé sur ce mode là. L'architecture de BlueMind en découle. Et donc j'avais deux points à vous présenter là-dessus. Dans l'architecture de BlueMind, on a un composant, donc on a une base de données, qui est du PostgreSQL hein, en l'occurrence. On a un dépôt de mail, aujourd'hui c'est un cirus qui gère ça. Ça a peut-être évolué dans le temps, mais aujourd'hui c'est un cirus Et on a un composant central qui s'appelle le core. Qui est le composant qui a toutes les règles de gestion. C'est le seul qui touche à la base de données. Donc tout le monde passe par lui. Donc c'est lui qui va créer les utilisateurs, créer les rendez-vous, faire toutes les manipulations de données, hormis le mail brut. Ce composant-là, c'est une application en Java, Eclipse euh, euh, OSGI, donc pluggable. Lui ne parle qu'un web service. Donc il a une seule interface. Il expose tout ce qui s'est fait en web service. Donc deux points par rapport à ça. Le premier, c'est que même les applications BlueMind que je vous ai montrées, donc l'agenda, contact, sont des applications en fait qui sont en full JavaScript, qui s'exécutent dans le navigateur, et qui vont parler à ce cœur en web service. Corollaire de cette architecture, c'est que tout ce que c'est faire en BlueMind, mais tout, est disponible en web service. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer piloter complètement un serveur en BlueMind sans jamais utiliser ces interfaces. Et je dis bien tout parce que les applications BlueMind passent par ça. Donc, si quelque chose est faisable, c'est que ça passe forcément par là. Et donc, on va vous présenter, mais on fournit une API avec un client, etc., pour utiliser ceci. Et c'est intéressant dans de très, très nombreux contextes, parce qu'aujourd'hui, que ce soit cloud ou pas cloud, d'ailleurs, on va de plus en plus sur dire l'application, c'est important, mais encore plus important, c'est l'ouverture, c'est les API. Parce qu'une application, elle ne pourra pas tout faire, son importance, c'est est-ce qu'elle va être capable de s'interfacer avec les autres et comme moi je vous ai dit que nous on visait typiquement l'ouverture, la gestion ensuite des flux métiers et d'arriver à enrichir, mais ça c'est un des différents points que l'on a traités. Typiquement les hébergeurs, les fournisseurs d'accès, ils ont toujours des systèmes où ils intègrent tout, ils pilotent tout leur système à partir d'une interface unique. Aujourd'hui il y en a pas mal qui choisissent BlueMind parce que du coup ils sont capables de piloter un BlueMind, y compris depuis leur facturation ou autre, à l'écrire un compte automatiquement, etc. Donc ça c'est un point clé. Donc Le premier point, c'était cette ouverture. Le deuxième point, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a une architecture distribuée de pilotage, c'est que du flux crypté par certificat. Donc, euh, des, en gros, c'est du sort de SSH euh, par certificat. Ensuite, tous les protocoles utilisés par BlueMind sont les versions sécurisées. S, et dans la console d'administration, on va pouvoir changer ou euh, remettre un certificat qui, du coup, va impacter tous les composants. Donc, en gros, on est en flux sécurisé, BlueMind, donc tous les flux sont chiffrés. Euh, et ensuite, l'autre partie de la sécurité, c'est où est-ce que ça va être hébergé. Ça, ça dépend de vous, parce que vous voulez le faire en interne, chez un hébergeur. Vous choisissez du coup l'hébergeur si vous voulez que ce soit hébergé au Canada ou dans la ville, etc. Ça dépend plus de l'application. Nous, au niveau de l'application, les flux sont cryptés. Voilà. Après, euh, ça dépend de où est-ce que vous la posez. Oui, alors, j'étais un administrateur global. L'administrateur global, c'est... Euh, un administrateur de la plateforme. Tout à l'heure, je t'ai connecté en tant qu'administrateur d'un domaine. Mais comme j'ai dit aussi à la pause là, BlueMind est multi -domaine. multi domaine ça veut dire que sur une plateforme, je suis capable d'avoir différents domaines et d'aller traiter différents domaines. Les domaines, quand j'en ai plusieurs, sont complètement cloisonnés. C'est comme si vous mettiez... Euh, deux instances BlueMind différentes. Quoi. Ça répond au cas d'hébergement, mode SAS, vous faites l'héberger, vous mettez un serveur. Sur votre serveur, vous voulez héberger 100 clients de 10 utilisateurs chacun, c'est possible. C'est complètement cloisonné. Maintenant, on va aussi gérer le cas de, euh, vous voulez différents domaines, mais c'est la même société qui va avoir soit une filiale euh, par ville ou autre. On est capable d'avoir tout ça dans le même domaine, mais avec des alias, donc des adresses email différentes. Euh, l'intérêt, c'est que du coup, chacun aura son email à sa ville ou de, sa, de sa filiale, mais vous allez pouvoir partager. C'est-à-dire que là, c'est pas cloisonné. C'est un seul espace de nom avec des alias différents selon les entités. Et du coup, vous allez pouvoir partager entre. Donc, je... Vous avez parlé d'architecture qui fonctionnait. Application, euh, client JavaScript, serveur en Java, échange à web service. Un, l'intérêt, c'était web service pour tout peut tout piloter, donc interfacer avec un portail, un CRM, tout ce que je veux. Deux, on a fait ça parce que, ce que je vous ai dit au début, on vise une euh, nouvelle technologie, c'est quoi la messagerie de demain Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Euh, Aujourd'hui, tout le monde propose une interface web, ses hein, applications ont au moins de messagerie. Maintenant, euh, ce n'est pas la même chose de proposer les fonctionnalités à monde web ou de, de proposer les fonctionnalités tout en permettant qu'elles remplacent un client lourd. Pourquoi parce qu'un utilisateur, si vous mettez un webmail classique, euh, il va dire euh, « bon, Ok, j'ai mes données, c'est une solution de secours. Par contre, euh, c'est euh, moins performant, c'est moins réactif, c'est moins riche, c'est plus lourd à manipuler. Et en plus, euh, bah, typiquement, si je suis dans le train, si je suis n'importe où, euh, euh, je n'ai pas mes données. » Ce que fait un client lourd. Donc, il y a deux points pour nous qui étaient très importants à traiter. C'est un, l'ergonomie euh, et des interfaces très réactives. Donc là, je suis dans mon interface web je peux afficher autant de euh, calendriers que je veux, euh, aller faire un rendez-vous, euh, aller chercher les dispos, disponibilité de toute une équipe. Vous voyez, ça répond toujours au dalle. Je n'ai pas de, ça charge, j'attends, ça s'affiche, euh, j'annule, etc. Pareil, je veux naviguer dans mon agenda. Si je clique 10, fois, ça bouge dix fois. Pas... Et ça, c'est primordial, parce que ça fait la différence entre Ouais, c'est agréable à utiliser, j'ai plus besoin de mon client lourd, de toute façon, j'ai la même richesse et la même ergonomie. Ah, bon, j'ai les données, mais je ne vais pas le faire avec ça parce que c'est trop pénible. Et ça, c'est clé. En gros, d'un côté, c'est accepté par les utilisateurs, de l'autre côté, c'est rejeté. Enfin, ou vu uniquement comme solution de secours, quand je suis chez moi, ok, j'ai besoin d'aller chercher une info que j'ai oubliée. Et donc, ça, c'est vraiment clé, et ce n'est pas, pas un hasard, on a vraiment fondé toute l'architecture pour ça. C'est. Le serveur, il a les traitements. Le client, il gère l'affichage. C'est une application JavaScript. Donc, c'est moderne. Hein? On va stocker l'application JavaScript en local, dans le navigateur. C'est l'app cache. On va stocker une partie des données en local. Ce qui fait que quand je clique dix fois, je n'ai pas forcément dix accès au serveur, qui va re-requêter pour avoir tous mes calendriers, revalider tous les droits, est-ce que j'ai bien le droit d'afficher celui qui va, etc. Donc ça, c'est très lourd, serveur. Ce n'est pas la peine de refaire ça dix fois à une seconde si je clique dix fois, ça ne sert à rien. Les droits, ils ne changent pas à la seconde. Donc ça économise en plus la bande passante, parce que ce qui transite déjà tout l'affichage, et je côté client, c'est que la data brute. Et ce que ça va permettre, c'est l'autre... Euh L'autre point que ça, ça permet, qui était l'objet, c'est de gérer le mode web déconnecté. Et ça, c'est une grande innovation, parce que notre objectif, c'est d'arriver à supprimer le client lourd. Alors, supprimer, il y a le côté euh, impératif, technique. Euh, oui, avec quelque chose comme ça, on est capable de supprimer le client lourd, parce que vous avez l'ergonomie, vous avez la réactivité, vous avez les données, même si vous n'êtes pas connecté. Maintenant, ce qu'on ne sait pas remplacer, c'est le côté euh, habitude de l'utilisateur. Ah mais ben Moi, je suis habitué à Outlook, si on me change de Outlook, je n'ai plus travaillé. Ça, on ne peut pas le remplacer. Donc ça après, c'est du subjectif. Donc, euh, mais par contre, ce qu'on veut, c'est que sur les éléments objectifs, techniques, donner une réponse aux administrateurs système. Parce qu'arriver à ne plus avoir à gérer du client lourd, en part client, d'autres looks, d'un ou autre, c'est quand même un gain important. Maintenant, il y a des cas où les gens sont habitués, où c'est pertinent qu'ils en aient. donc on ne dit pas qu'il faut éliminer. Ce qu'on veut donner, c'est la possibilité. Parce que quand on parle du cloud, par exemple, du vrai cloud, c'est pas, hein, je prends tous les serveurs, mes services sur Internet, mais je suis quand même obligé de gérer mon parc client avec les montées de version, les changements, les mises à jour compliquées. Et ça, comment ça se traduit Je suis dans mon agenda, je vais dire, donc là je parle à mon navigateur, à Firefox, je ne parle pas à mon application, je lui dis, tu travailles hors connexion. L'application, là on est dans l'application le détecte. J'ai des champs qui se sont grisés. Voilà, je ne peux pas rajouter un nouveau calendrier. Je ne peux pas faire une recherche full texte. J'ai n'ai plus tout. Mais par contre, je peux continuer à naviguer. Je peux créer un rendez-vous. Voilà. Je pourrais en modifier un autre. Et quand je vais dire à, à mon navigateur « Retrouve ta connexion », je lâche la souris et l'application, bon là c'est rapide, ça va prendre quelques secondes, le détecte et se resynchronise automatiquement. Et donc pour vous c'est quasiment transparent. Et en fait, toute l'astuce ou l'architecture de BlueMind fait que euh, même quand on est connecté, on travaille comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai une manip, je la fais en local, sauf que quand je suis connecté, dès qu'elle est finie en local, je l'envoie au serveur. C'est immédiat, hein, vous ne voyez pas la différence. Mais du coup, quand on n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passe La manip, je la fais c'est juste que la synchro-serveur, ben, je ne la fais pas. Et donc je garde une file des données modifiées ou autres euh, en local. Et dès que je retrouve la connexion, je les envoie au serveur. Et inversement. Ce qui fait que ce procédé, en fait, il est super éprouvé et stable parce que il fonctionne toujours comme ça, même quand vous êtes connecté. Donc tout le monde marche par ce process de synchro qui est optimisé quasiment à l'octet près pour prendre très très peu de données passantes. Et donc ça vous permet d'avoir une application très réactive qui supporte le mode web déconnecté. Et donc ça aujourd'hui on est les seuls à le faire et c'est pour ça qu'on a gagné le prix du projet le plus innovant de l'année open source parce que quand on a montré ça sachant que nous on le fait dans un navigateur standard il n'y a pas de plugin, ça marche sur Chrome sur Firefox, sur IE Alors, on va s'adapter en fonction du navigateur en fonction du storage qu'il met à disposition donc plus on a un navigateur récent plus on va quand même disposer de storage performant et donc arriver à stocker plus de données avoir plus de réactivité mais en tout cas nous on a toute une librairie qui s'adapte selon, selon les cas le seul point qui nous manque pour la gestion du mode déconnecté c'est la partie mail quasiment la plus intéressante, mes mails, parce qu'autant sur les agendas contacts on supporte, mais là avec les storage par défaut de 5 mégas, ça va, un rendez-vous c'est quelques centaines d'octets, donc il faut en stocker pas mal dans 100 mégas, les contacts pareil, du mail par contre, non, là ça marche pas, dès que vous mettez une pièce jointe, c'est fini. 5 mégas de mail, c'est juste inutilisable. Et donc, les nouvelles versions des navigateurs arrivent avec des nouveaux storage. Euh, tout ça, c'est du standard HTML5, hein, c est, c est, on n'invente rien. Des sortes de bases de données intégrées, index.db pour Firefox et WebSQL typiquement pour Chrome. Évidemment, il y a toujours différents euh, cas. Et donc, nous, on les a in intégrés, implémentés. Et maintenant, on est en train de travailler sur la partie offline du OneMail. C'est pour ça qu'on est en train de réécrire complètement le OneMail aujourd'hui c'est du roundcube, je vous l'ai dit, ça ne sera plus du tout de roundcube, parce qu'avec un roundcube on ne peut pas avoir ce mode euh, déconnecté, parce que ça, ça impose que l'application soit du full javascript, voilà, parce que dès que vous avez un rechargement, vous perdez, euh, la session euh, change, vous perdez ça. Euh, donc ça impose ça, et parce qu'ensuite on voudra aller beaucoup plus loin sur le webmail euh, dans la, son enrichissement. Donc aujourd'hui, le WAML qu'il a en V3, il va changer. Alors ça ne veut pas dire que tout va changer au niveau Look, mais tout le moteur va changer, Et puis on va l'enrichir aussi en termes de fonctionnalité pour la V4. Et c'est vraiment notre chantier majeur de très loin sur la V4.